plein de choix. J'aime pas trop mal les gosses, il n'y a pas bête. Baroff, c'est un perso qui est intéressant. Euh, Reno, c'est un perso qui est intéressant. Et Elise aussi. Et Elise Pourquoi Elise. Pourquoi Elise serait plus beau jeu que Baroff Plus beau que jeu que Reno. Je crois qu'on va Baroffer. Je crois qu'on va Barof. Barof c'est pas mal avec les quêtes si on a des pièces. Enfin si on, a des, si on réussit nos paris. De toute façon si on réussit pas nos paris, dans tous les cas on est dans la mouise. Est votre cette fois, ok c'est cool, on peut faire pouvoir T1. Ce pas plus fort, mais il donnera tout. Quoi ça c'est fail hein Contre fail Patate douce. Patate douce c'est quoi C'est Maiev ah Yves, elle peut faire le pouvoir T1. C'est euh, un peu bizarre. Entre Milhouse. Bon, Milhouse, logiquement, elle est censée gagner son combat au début. On va prendre Milhouse. Si on gagne des pièces, on va sûrement up. Si on... on gagne des pièces, on va sûrement up. Et si on... On gagne qu'une pièce, on up aussi, je crois. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Oh, j'ai eu peur, je l'ai vu là. Et okay, donc, on va up ici. On va pas faire une stratégie, on va dire, rafame. Hein. On va essayer juste de se développer. Ah, choses sérieuses. Chose sérieuse. Alors, c'est quoi les choses sérieuses C'est un petit c'est Un zéphris qui est un mecha. Un mecha qui a gagné contre un Naga. Je sais pas ce que c'est. Un mecha. Euh, et d'un autre côté on a le petit loup qui a un mecha. Bon mecha contre mecha. Lui il est resté un. Non. Lui a up. Il est resté un. Après, même si up dans tous les cas, ça va comme souvent faire égalité. cherche pas, hein. si la taverne n'est pas bonne on up faut pas faire de roll en tout cas au début, hein. c'est pas parce qu'on a des pièces qu'il faut Il faut roll effectivement la taverne n'est pas très bonne là après euh... genre bon en vrai c'est intéressant parce qu'on peut faire ça on peut acheter ça C'est gratuit et ça permet d'avoir une créature de plus. La banane, j'ai pas trop envie de la mettre sur mon collectionneur. Je vais piécer pouvoir. Et ensuite, on va réfléchir. Bon, lui, il est resté taverne 2. Et en fait, il part en double mecha avec un token. Donc, en fait, il part avec double micronomie plus une créa dans une GIF curve. Et d'un autre côté, on a le petit loulou qui avait un mecha et qui achète des choses. Double micro, de 2, de 2. Bon, en vrai, c'est un peu kiff-kiff. Parce que l'autre, il a double micro, plus un 2-2. Enfin, plus une créa, quoi. 2-2 ou autre. Mousse euh, 3. C'est pas évident. Ça fait 3 créas contre 2. Après, les micros, euh, faut voir. Faut voir, faut voir. Nice. Voir. Que tout bien Bonne lecture. Ça me plaît. Euh, alors... On peut attaquer plein de fois pour avoir un marteau doré. On peut actualiser plein de fois. Ah dans l'absolu, on peut actualiser 8 fois dans ce tour, acheter la carte et prendre plus 12 plus 12. De façon, que ce soit très bon. Euh, après, on a le marteau. marteau qui est quand même très intéressant. Ça se fait naturellement, il n'y a pas à forcer. Boucler miroir. Miroir, c'est pas ouf. moins ouf maintenant qu'il n'y a plus Fender et puis il n'y a pas Uran de toute façon. Je pense qu'on va prendre le marteau doré. Je pense qu'on va prendre Tarek. On va faire un, un roll quand même. Euh, okay. Il y a sûrement un spot double pillard, gel Tarek. Ça rigole pas, ça, quand même. Hein. Exemple de stats. Ah, je l'ai quand même Tarek. Banane et ça. Ça dépend s'il si a utilisé ses bananes ou pas, mais vous vous je pense qu'il a peut-être. En fait, ça va. Là, c'est dépendant des bananes, mais logiquement, vu que là, il est quand même censé à un moment jouer ses bananes. Ok. Au Continuez sur votre lancée. Le tour 7, c'est le tour où les gens up dans la taverne 3. C'est pas parce qu'on a un 6 plus 1 qu'on va qu up. Hein. Pour le coup, les, les curves, on peut les moduler à notre, à notre gré grâce à, à Sabarov. Euh, je pense qu'on va prendre le deuxième Tarek. C'est important, c'est une carte plutôt rare. Ça marchera bien avec Primo plus tard. Et euh, on peut prendre le pirate pour booster ça. On peut prendre l'éclaireur. J'aime bien le pirate, en vrai ça fait de la stat. On va prendre le pirate. C'est de pas mal quand même On va pouvoir On va garder cette pièce Pour le prochain tour On fera sûrement up Là on risque quand même De gagner le combat Enfin euh, de gagner le pari ah, Taverne 3 Standard Milouz Taverne 3 Standard Sauf que Milouz il a l'ombrelle L'ombrelle c'est strong L'ombrelle c'est très très strong Va bah, Milouz Va bah, ça. Marteau doré égale pirate un bah, marteau doré ça va marcher avec l'ardeur, ouais bien sûr Après ça peut marcher avec plein de choses hein. Tu peux choper un calego et c'est Calegos doré tu vois enfin, C'est assez polyvalent comme carte Femme enfin, euh, quête Okay, nice. On va faire le, le up On va faire un roll On va acheter la 3-1 Mais c'est pas incroyable Ça me choque pas de faire un autre roll Tour 6 Tour 6 c'est pas horrible de prendre rondelle maintenant Juste parce que ça nous donne mecha tank Dans ce cas là Autant acheter mecha tank tout de suite vous allez me dire En vrai, la rondelle, je vais sûrement pas la garder. Prendre le mecha, juste pour un peu de value. Enfin, pour de la tempo, pas de la value, pardon. Ouais, ouais autant acheter mecha tank tout de suite, bien sûr. Zephris. Des Et des où, Zephris Zefris, il est taverne 3, il s'est fait taper, mais bon, il a un bord de Et lui, il est taverne 4, mais avec une belle tempo. Non, taverne 4 aussi. Nice, merci Zefris. Il devrait nous donner 3 pièces, Zefris, là. En perdant. Merci Frostdes du 05. Merci à toi pour le soutien. C'est super gentil, merci beaucoup. C'est très généreux, merci beaucoup. Bon, il nous faut des petits chefs dragons, il nous faut des petits trucs, là. Oh bon, le Meca-Tank il a fait le taf hein. Typiquement c'est un combat où on perd Je pense si on n'a pas à tank enfin, Genre on est à 0% si on n'a pas à tank oh, C'est intéressant une recrue tant que vous le pouvez. les rôles je pense pas grave Ok là on est pas mal en tempo, au prochain tour on va up Mais c'était important quand même d'avoir une petite ossature tempo Sachant qu'au prochain tour on a la, la sorcellerie Mais là il fallait rester à 40 sur ce tour un peu charnière je pense Bon l'idée c'était quand même d'essayer de trouver un triple mais bon j'ai pas réussi ou, ou primo de rec. Nice Là on va up, on espère avoir les pièces mais c'est pas sûr C'est pas grave maintenant de ne pas faire pouvoir. Normalement à partir du tour 6. On ne joue pas par rapport au pouvoir. Parce que les paris sont relativement hasardeux. Ah Théotard en soi c'est une bonne carte. Mais ça m'ennuie un peu. Il hey, y a Nadina qui est rigolo. Avec ça. J'avoue que Théotard est cool. Hein. Théotard doré ça fait de la stat. Hein. Mais bon. Parce que c'est si bien que ça. Pas mal, théotard doré. Un peu peur quoi. C'est pas trop, c'est pas évident. Possible que Nadina ait juste plus de sens. Je suis emmerdé quand même. Hein. Je vais le prendre mais je suis emmerdé. On dort quoi On dort ça En l'ardeur, la bon, hein. j'ai envie de jouer avec l'ardeur quand même. <rire> merci, Original G, pour le soutien. C'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup. On se fait un peu taper ici. 15. Pirate, dragon, mecha. Super, okay, hein. hein, on peut pas essayer de, de faire une compo qu'on n'arrivera pas à créer. Ça peut être pas mal. Pas si gros. Que la Un tour au monde de la stat, je pense c'est ok hein. Là, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la compo qu'on voulait faire et on est à 25. Donc en fait, soit on force et on a de grandes chances de faire top 8 et on a aussi de belles chances de choper l'ardeur. Enfin, on a des petites chances de choper l'ardeur et faire des, des, des saloperies. Soit on joue plus pragmatique. Je pense qu'il faut jouer pragmatique ici. Surtout que maintenant, il y a, y a un mort, donc en vrai, on peut vite prendre son note 25 si on n'a pas de board. Et si on n'a pas l'ardeur, on a vraiment pas de board. quoi. Bon, Avec un peu de chance, l'héroïne va sur le. Enfin, J'aurais peut-être dû mettre Théotard un peu avant. Donc là, c'est une chance sur 5. Bon, ça passe. J'aurais up T7 perso, mais sûrement perdu plus de HP. Up T7 Comment ça en taverne 5 Non, il fallait pas. Il fallait un tour... Euh... Non, non. Ouais, ouais. Bah en fait, si tu perds des HP, t'as perdu la partie. Si t'es pas à 25, t'as perdu. Dans cette situation. Euh, ok, ok. Ah l'héroïne j'ai quand même envie de la garder quoi. Lui il a pas de race hein. Il est pas mal en vrai hein. sûrement meilleur que Bran hein. On y réfléchit bien Qu'est-ce qu'il a taunt Lui. On va taunter lui. Comme ça l'héroïne a, a moins de chance. On va faire un truc comme ça pour que l'héroïne aille vraiment là-dessus. J'aime bien cette idée. Je l'ai. hein. beaucoup de points. Bon. Lui il a l'air d'être pas mal. Il a mis un 37. Bon après mais il a mis 37 à un décédé. Bon lui on sait qu'il est vraiment bien dans sa compo. Sur le troll, hein. <rire> euh, t'as fait un tour tempo en 4 Ouais, j'aurais pas fait, j'aurais all-in en 5 pour l'ardeur. Ouais, mais le problème c'est que c'est qui tout double et tu connais ta probabilité de trouver l'ardeur. Hein. Tu sais qu'elle est très très faible. Hein. Donc, euh, ça veut dire que si tu joues que sur l'ardeur en 5, soit tu trouves l'ardeur et t'es très bien, soit tu trouves pas l'ardeur et t'es top 8, top 7. Donc, ça veut dire que t'as 90% de faire 8, 7. Donc. Mais ça peut s'entendre, tu vois. Si tu joues très peu de games dans la journée, c'est ok de faire ça parce que t'as peu de game et t'as envie de te faire kiffer sur une game avec euh, l'ardeur et, euh, et marteau mais c'est bon là j'avoue que je sais pas pour moi ça a pas de sens il mais... est les... enfin... possible que si c'était ma dernière gamme de la journée j'aurais fait ça tu vois et c'est quand même un play troll hein. Bon, vous voyez, on fait top 3. Bon, ça c'est pas si ça fera top 1, ce genre de compo, mais. Euh. Ok, Doki. Okay. Ça en prend. Ça en. Ah. Ah, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. On fait quoi On fait juste main alors, on vend le Bran. Il y a il ne pas de pièce Avec, avec Murozon, on vire Bran, on joue ça. <rire> de toute façon, on va le mettre first pour que ça aille là-dessus. Bah, je pense que je gagne, non Patate douce. Taverne 6, Maiev, c'est strong, avec des mechas, sûrement des lardeurs, des, choses... euh, des, des... des casseurs, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a belle compo tempo, beaucoup de puissance. Les deux me paraissent extrêmement forts. J'aurais tendance à miser un peu plus sur le troll. En tout cas, il m'a donné pas mal de pièces pour le moment. Ouais, j'ai trois pièces, mais je vais les garder. Comment il te perde des pièces T'as un décédé, le gars. Salut, Captain Azerty Hello, hello, tu fais une pause de snap Point d'interrogation Pourquoi dis-tu ça Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Pourquoi est-ce que tu dis ça Tu verras voir. Tu verras que, in fine, ce sera le même raisonnement que quand tu t'énerves dans la vie pour quelque chose qui n'a pas d'importance et qu'en fait, tu déconstruis finalement le pourquoi tu t'es énervé et en fait, tu te dis mais ouais, ça n'avait pas de sens de s'énerver. Et petit à petit, en faisant ça, bah tu t'énerves moins. Tu vas voir que la finalité sera la même, mais je te pose quand même la question pourquoi est-ce que tu dis ça. Après l'héroïne. On va faire un rôle, hein. Ok cool. Marteau doré, reviré. Ça c'est bien en vrai. Euh, super, super. Incroyable. Ça c'est cool. Ça ça reste cool. Cette situation. Super. Ça fait bien plaisir là. Faut le vendre. Hein. <rire> euh, bon là, plutôt la pièce, j'imagine. Ok, Mroll, si jamais on en a un autre. Une de de... Des mechas. Oh, il y a des mechas. Attendez, est-ce qu'il ne faut pas un dynamiteur Non, mais je pense que ce pas les mechas que, que l'on pense. Je que c'est des casseurs. Après pff, 26. Je pense que ça reste cool hein. C'est dur à dire. Non, on va dire que non. C'est un risque hein, mais. En vrai c'est un risque, mais on va dire que non. Je n'ai peur de rien. Sauf des Ok. Euh, savoir si tu joues au jeu Mais la, ta question c'était est-ce que tu fais une pause de snap En fait je, me, je, je te demande C'est quoi ton raisonnement pour poser cette question Tu vois Parce que savoir si je joue au jeu Bah là je joue à Battleground Donc là non Bref ah, grave. Pas obligé de répondre, hein, si ça t'ennuie. Bon, ça passe, hein. Ça passe, ça passe, hein. Notre amité il fait le taf, hein, pour le moment. C'est cool, hein. J'ai même pas envie de les tripler, eux. Est-ce que je vais rejouer au jeu Et c'est pareil, pourquoi est-ce que tu poses cette question En fait, c'est vraiment... C'est l'essence de ta question qui m'intéresse. Est-ce que je vais rejouer, c'est je connais la réponse en soi mais je, me, je te demande pourquoi est-ce que tu poses cette question qu -ce, tu vois qu'est-ce qui t'a donné envie de poser cette question pas pour t'embêter hein. euh ok ok ah, une tasse de thé bon ça m'embête un peu ces deux mais prends ça prends ça on les enlève pas sûr Franchement je pense que je vais juste les garder Parce que prochain tour je joue contre le mort Mais il n'y a rien que j'ai Enfin il n'y a rien que je peux enlever dans mon board Vous voyez Donc je pense que je vais juste faire euh, ça Parce que c'est un super achat Je vais. Enfin, je vais pas marteau sur euh, ça Pour le coup Je vais sûrement marteau sur euh, héroïne ici Dans ce cas-là, on ferait quelque chose comme cela. En vrai, sur laquelle Attendez, déjà, on fait ça. Ça, c'est fait. Euh... Ça, first. Tout ça comme ça. Ouais, j'aime bien l'idée. Hein. Ouais, la non-taunt. Je suis pas sûr, la non-taunt. J'aime bien ce spot. On verra je pense que si tu vas rejouer c'est que tu as apprécié le jeu ah oui oui savoir ce que tu penses du jeu ce que tu en penses du jeu ah bah tu vois c'est déjà pas la même question euh, j'adore le jeu je le trouve super et je pense qu'il va il va cartonner et que dans 10 ans dans 20 ans ce sera un des jeux les plus joués au monde bon je t'ai pas amené où je voulais t'amener mais en gros l'idée c'est que moi je me suis dit tu poses cette question parce qu'aujourd'hui je fais du Battleground hier je jouais Marvel Snap et aujourd'hui à Battleground donc je voulais que tu me dises bah, je pose cette question parce que hier tu jouais à BG et aujourd'hui à ça et tu vois pour te rendre, te rendre compte que, attendez je fais le play je t'explique après euh rolons, les amis rollon bon ça c'est cool Bon, je crois que je vais en virer un. Non Bien. Je crois qu'on va en virer un, tant pis. Au pire, on aura Baron, ça hein. Ah zut. Oh zut. Euh, on va le tripler en vrai. Je pense bon, que c'est ok. Euh, et donc oui je... Enfin bref pour Parce qu'en fait c'est un message qui arrive souvent ça sur les lives et... Mais bon bref je reprends <rire> ce que j'étais en train de dire Et en gros Je sais plus ce que je disais Je sais plus Et donc oui non En gros tu vois à la base de ce message Moi dans bon ben là en vrai ça a foiré mon truc Mais à la base de ce message Peut-être t'avais pas, pas envie de le dire, mais... J'allais pas t'engueuler, hein, je suis pas ton papa, mais... A la base de ce message, c'était... Putain, mais en fait, je peux pas t'expliquer, il y a encore un tour. Sorry, sorry, mais t'as compris Non, t'as pas compris, J'expliquerai après. Ok. Commence ici. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Et hey, voilà qui promet. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Un choix tactique intéressant. Une pièce d'or de gagné Pour la justice Le fléau va vous consumer On va faire ça je crois Abandonne, fiche. Mais. Bref. J'abandonne. Mais en gros, c'était ça l'idée. Parce que souvent, vous posez une question par rapport à un jeu, parce que en fait, je fais un autre jeu qu'un autre. Mais c'est pas parce que tu joues à un autre jeu le lendemain que tu bref. En gros, non, l'idée du truc, c'était. Si tu arrives à déconstruire ton raisonnement, en mode j'ai posé cette question uniquement parce qu'il fait du Battlegrounds, c'est un peu comme quand Bon. L'image est particulière, mais c'est un peu comme, je sais pas, tu te renverses du café le matin sur, euh, sur ton slip. Tu <rire> fais ça, je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je renverse du café sur mon slip. Et en fait, tu peux t'énerver. Je dire, putain, fais chier. Et en fait, si tu déconstruis le raisonnement, tu dis mais en fait, je suis en train de m'énerver. Parce que j'ai juste renversé du café sur un vêtement. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver pour un truc comme ça. Vous voyez, c'est un peu la même chose. En fait, si tu déconstruis à chaque fois ton raisonnement, ou pas forcément un raisonnement, mais une pensée. Bah en fait, tu te rends compte que ce que tu fais n'a pas de sens. Enfin, que... Euh, en fait, ça n'a pas de sens. La, la finalité de ton action n'est pas proportionnelle au, au début de la... Ouais, mais c'est bon, on fait chier là. Alors, ok. Alors, allez, euh... Bah en vrai le baron je suis pas sûr. Pas rien ce baron. Faut de la stat hein contre ce gars. En vrai, plus j'ai de la stat, plus je gagne. Ah hein. ah, chance c'est de côté. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. qu'il faut un, un, un ennuyé, pas sûr mais... Je le fais gagner, comme ça si, si moi je gagne j'ai gagné et s'il si gagne j'ai des pièces. Ah oh, il était pas évident le setup Vous avez compris ou pas mon, mon raisonnement Ah zut On s'en moque Ok ok bon on a un autre combat euh... En fait c'est la meilleure façon de jamais s'énerver Moi je m'énerve pas parce que je... bon, après c'est un fitting process qu'il faut mettre en place tout le temps Parce que c'est pas comme ça en, cla... en un claquement de doigts que tu le mets en place Mais en vrai si à chaque fois tu mets en place ce truc Tu t'énerves plus jamais dans la vie bon, en vrai c'est vachement cool pour, les... pour tes proches quoi Les gens qui vivent avec toi ou qui vivent autour de toi Tu t'énerves jamais en vrai Bah ça te fait de toi la personne la plus sympa du monde Et tout réussit donc je vais prendre, est-ce que je continue à stater ou alors j'essaye de contrer un peu Je pense qu'on va plutôt essayer de chercher des Leroy ou des conneries. Je ne sais ce que vous en pensez mais. Ça c'est cool par contre. J'ai pas envie de dorer ça. Je pense que je préfère dorer une Montied ou... ou un Zap. En vrai, Zap peut être pas mal à dorer. Zap c'est sûrement mieux que les... le reste. de la stat quand ça quand même voyons si vous parvenez à rester en tête on est devant hein. on est devant ça c'est vamos ça hein. ah, c'est vamos on est oh ça c'est sick ça c'est sick <rire> c'est vamos mais c'est un peu Sickos. Ouais putain non. J'en pas fait. Ah, valio. Yes. Je pensais pas gagner avec ce marteau. Hein. Nice. Super, magnifique partie. Pourquoi Bob il a dit c'est qui que vous, vous traitez de petit à la fin <rire> Le gars il s'est transformé en démon. Magnifique.